Mesdames et Messieurs la famille, Koumanouye, avec un peu plaisir, comme d'habitude. Moi, content nous retrouver dans le micro, ça, matin. Et bien bon, et là, nous avons une autre vidéo d'information pour nous. Et, rapidement, nous connaissons sa cap à dominer l'actualité. Hein? C'est. Euh... Encore une fois, et dossier président Jovenel Moïse là. Jovenel Moïse, nous connaît, euh, qui mourit assassiné le 7 juillet 2021 à, Je à la Je dialogue en pile bagaille qui commençait à sauter un FBI avec DIE hier, selon CNN, qui confirmait effectivement, qu'il y une série de monde qui impliquait dans, qui t'a impliqué dans l'assassinat président et qui eh, effectivement t'es qu'on collaboré avec eux dans un passé très récent dans le cadre d'une série de dossiers que eux, qu'on n'a pas traité. En tout cas, FBI fait connaître Munsaio. C'est pas des fonctionnaires que mais en tout cas, c'était des informateurs. Ça veut dire c'est des agents euh, secrets. Alors, les FBI, avec Adi, il y a pas les ça. Nous, plus penser avec les euh, euh, Américains d'origine haïtienne, a, et les amis, par exemple, Solage, avec l'autre citoyen, Vincent, Il fait qu'on est M. Saoud et qu'on travaille avec yo comme informateur dans une série de dossiers qu'on a traité dans le pays d'Haïti. Il même cité, par exemple, le cas de euh, Guy Philippe. L'autre information que nous Alors, si nous faisons en fait émission ça live, c'est parce que tout simplement a yon point de presse que gouvernement et le que premier ministre Claude Joseph a Pralbay et bien nous même non l'idée pour capable nou informer nous pral le conférence conférences pour ou bien point de presse à pour probablement des que on pral dit sous enquête là qui a pas avancé probablement tout gien l'autre élément que il y a pas poté uh, pour nous concernant arrêter ça -sa, qui sautit côté eh, Claude Joseph avec euh, eh, bon, gouvernement dans son ils ont arrêté côté, ils ont nommé un comité pour gérer le dossier funérailles du président Jovenel Moïse. Oui, nous avons tout sous sur ce que nous avons Nouvelle confirmé, si confirmé, le FBI a confirmé effectivement que vous qui assassiné le président Jovenel Moïse, ou bien qui a assassiné le président Jovenel Moïse, effectivement qui était contre un travail avec eux. Et puis l'autre nouvelle, nous avons un rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux qui fait croire que autorité d'un pays Colombie mander hein, exiger à le gouvernement haïtien pour remettre toute Colombie etc c'est faux. C'est faux, les amis. Faites très attention à ça que nous avons circulé. Mais nous en mesure pour nous dire que l'autorité de pays Colombie demande effectivement à l'autorité haïtienne pour être capable de rapatrier un corps colombien qui mourent dans le pays d'Haïti. C'est normal. C'est normal. Un pays qui respecte la tête têtes, un dossier comme ça, des gens qui mourent, c'est normal pour que le pays a, pour que l'état pays a li fait tout ça que le connaît pour que il rapatrie comme ça euh, les amis sachant que boyo mouri pas rien que euh, capable euh, euh, utile dans l'enquête qui euh, pral fait là si des choses qui était supposé faire sans doute si Haïti, c'est ton pays qui est avancé vous des relevé et qui euh, capable fait sous quoi si vous ta fait sans doute, yon qui t'en déjà. Donc, Mounsa yo, pratiquement pas nan rien là encore, dans enquête là, yon pas aucune importance presque. Et donc, autorité colombi yo pour que euh, gouvernement haïtien ba autorisation pour que capable rapatrier comme Mounsa dans le pays colombie pour que famille Mounsa yo capable de yo une dernière fois, pour que yon organiser funérailles pour vous de manière digne. Ok, ça, c'est information Donc, effectivement, Colombie mandé comme un qui mourit, colombien qui mouri dans le pays d'haïti concernant si qui qui dans prison qui est en détention là actuellement dans le pays de colombie autorité du pays du colombien mandé gouvernement haïtien pour que yo capable ba autorisation Bay représentant diplomatique colombien dans le pays d'haïti autorisation pour capable rencontrer monsieur OK pour capable rencontrer pour voir comment comment yo OK capable de discuter avec eux. Et bien évidemment, la Colombie demande pour que Haïti traite moun de manière digne pour respecter les droit comme, euh, comme prisonnier. Mais bon, sa autorité Colombie n'a pas comprendre c'est que en Haïti doit droit moun qui est en prison n'a bah, ça... <laughs> pas parler de comme ça dans le pays d'Haïti. Ça veut dire, et autorité euh, dans le pays colombien, probablement, là, euh, ça m'a dit... <rire> l'antigène difficile parce qu'encore une fois droit est en prison dans le pays d'Haïti c'est pour un bagage qui eh, respecte en tout cas c'est normal encore une fois pour eux-mêmes en tant qu'autorité, autorité ils ont exigé que ils ont respecté qui est en prison ils pas maltraité etc., etc donc ça c'est nouvelle ça c'est nouvelle après ça tout bon c'est le bagage qu'on a sur les réseaux sociaux là c'est fake news c'est faux, pas de bagaille comme ça du tout du tout du tout. A fait Neg Abdou que autorité dans pays Colombie exigeait pour que le gouvernement haïtien remette yo l'autre colombien ça qui en prison. Merci en pile parce que nous sommes là. Merci parce que nous connectons. et eh, conférence là ou bien point de presse là, après, là commencer dans un petit moment. Nous même nous live n'a pas pour là. Nous guettons dans local côté point de presse à abay et donc, à n'importe quel moment vous commencez la conférence là, ou bien pour le presse là, ou pour le mais Merci parce que vous connectez. Et sous vous pouvez vous abonner avec Unisono, avec la plateforme Noyo, faites le abonnez-vous, abonnez, vous Et comme ça, les amis, vous avez connecté avec nous. Concernant l'évolution de l'enquête dans le pays d'Haïti, qui sa autorité a fait 9 minutes ça même? Nous vraiment pas est, Nous vraiment pas est, qui ça y a fait. Et euh, on on a une série de, de, de, de questions que nous-mêmes haïtiens n'a posé, nous pouvons jouer une réponse. Et c'est ça que a nous avons exigé et que. Claude Joseph, avec Léon Charles, non, euh, prochain point de presse que y a fait, avec des éléments. Parce que hier, nous avons gardé en conférence que l'autorité d'un pays Colombie est bail son sommes sérieux. C'est un sérieux. Non seulement, il y a la possibilité pour poser des questions. Il y a la possibilité pour poser des questions, mesdames et messieurs. Mais il y a assuré, il y a au temps, il y a printemps, y a mais il y a, une... il y a une avec des éléments. Ils vini avec éléments, Mais nous même dans le pays d'Haïti, nous avons l'impression, jusqu'à maintenant, Léon Chal, avec le Premier ministre Claude Joseph, Léon point de presse, ils ont passé euh, quelques minutes, ils ont passé quelques minutes, et puis en réalité, rien, un rien, un rien un sérieux, ils pas vint. Ok conférence ou bien point de presse et Claude Joseph là il pral a commencé un petit moment pas oublié nous vous il pral a présenté il qui pral fait partie mesdames et messieurs de de uh, comité ça uh, que le uh, gouvernement lui-même li, li créé pour capable vin uh, capable organiser funérailles président Jovenel Moïse. Hein? capable eh, organisé funérailles Jovdel Moïse. Nous nou, nou live, nous dans le local là, nous juste abtenons que eh, nous avons une image. Okay? Nous juste apptenons que nous avons image pour nous capable et eh, faut attendre. Une fois la conférence commencée, commencé, les amis, nous avons joué eh, sans problème. Parmi on ensemble de questions que nous a posé, maintenant nous avons sur Radio Caraïbe FM, genye, responsable de la maison ça et eh, qui est loué Mounio Machine qui a ap, parlé. Qui a parlé, monsieur dit, on ensemble de euh, paroles, et moi, j'ai non qui commence à citer. Bon, Moi-même, pas ne prends plaisir à citer nos gens, même parce que l'autorité, si vous avez un bagage sérieux qui a réglé, je ah ben dis à la, dans le prochain point de presse que vous avez supposé porter des éléments moun pour nous euh, sous euh, euh, qui ont machine. Okay, parce que c'est inadmissible. J'ouvre Delmoïse à mourir dans la condition que le mourir là. bon une bonne machine qui te commandée. Il a quantité de machines qui est participée dans ce que tu fait là. Et puis, jusqu'à maintenant, il n'y jouer pas de pièces qui sont qui de la machine. Mais ben, si machine est loin, il y a un monde qui est loué machine. Yo. ok, y a qui est loué machine. qui moun qui est loué caille. Il y a des noms qui commencé à citer, mais au moins il faut que l'autorité, les a à parler, des éléments de réponse pour nous concernant la question. Ça. Qui est-ce qui te bat l'argent pour te louer? et machines, c'est des éléments nous supposés joindre. Il faut arrêter de croire que nous sommes capables de faire une enquête sous base uniquement Sam ce que nous convoquer pour devant un commissaire gouvernement ou bien ce devant un juge. Il faut que nous, nous utilisions la technologie dans l'enquête que nous avons fait et puis il faut que nous fait une série d'éléments éléments parler et ces éléments sont ceux qui nous sous le monde justement. Qui, à la base de que fait là pas oublier auteur matériel, et il n'y a pas de danger que auteur intellectuel. Il Vous de citoyens, Emmanuel Sanon, qui est en contact avec société, City, aux États-Unis d'Amérique. Et ces sociétés qui ont entré en contact avec Colombie, c'est lui-même qui t'a acheter billets foncer de dépenses. Mais au moins, il faut que nous commençions à poser nos questions. Qui est-ce qui Emmanuel Sanon Comment vous l'avez fait Pour te payer, société ça. Sachant que Emmanuel Sanosa, sachant que Emmanuel Sanosa, mesdames et messieurs, son aigle qui, nous-mêmes, qui public là, nous avons l'impression que nous ne l'impression pas Emmanuel Sanosa. Mais Emmanuel Sanosa, son aigle, que yo connaissez dans le milieu déjà. Son aigle, que yo connaissez dans le milieu. Et m'a dit que Emmanuel Sanosa, c'est... Hier matin, m'a appris que Monsieur, était directeur général, y radio, y ont média dans le pays d'Haïti. Nous te parler de, nous nou parler de radio Télévasco, pas vrai? Radio Télévasco dans le pays d'Haïti. Monsieur, était PDG radio ça. Hier matin, m'a discuté avec un, un, un, un journaliste qui te fonctionné fonctionner la radio à l'époque. Il dit, dit, c'est leur cité nos citoyens ça que me parce que monsieur son nègre qui était... Bon, il était dit, monsieur, c'est ancien patron. C'est ancien patron. C'est dans radio, télé, vas bah, oh. Et puis, effectivement, là, dans le fond de recherche, Je me dit que monsieur dit dirigé en médias. Ça veut dire son nègre, on sait le nègre dans l'espace-là qu'on est. Si monsieur contactait société, c'est parce que déjà... Ligue, une équipe qui partage même l'idée avec lui, et en privé, ils ont discuté, discuter, non, discuter, discuter, discuter, il y a de capable comment il y a de résoudre problème, yo, dans le problème, et puis monsieur, il lui a même lui décide pour le faire en série de démarches, pendant que l'autre, il y a même ils mettre en d'accord pour que vous financiez monsieur. Donc, si monsieur contacter la société, eh bien, déjà, il faut que nous connaissons qui est-ce qui te baille, monsieur, quand il est comme ça? Sachant, encore une fois, que si toi, son aigle, et' a gardé le sous là, il présenter présenté comme un grand aigle, un millionnaire, là, ça, mais, mais son aigle, selon ça, Américain yo, dit qui était en difficulté aux États-Unis d'Amérique. Financièrement, monsieur, il était un problème aux États-Unis d'Amérique. Donc, il est difficile pour que. Tout comme ça que monsieur t'a dépensé pour le faire colombier au là, c'est dans proche poche comme ça. a sorti. Ça veut dire que monsieur il y a des gens qui avec lui. C'est ça que avant hier, il y a directeur général de police là, directeur général de police là, Léon Charles qui t'a parlé, il faut reconnaître que il y a deux autres gens qui étaient en contact direct avec monsieur le il a été assassiné, président. Il y a un assassiné président, il y a contacté citoyen sacré Emmanuel Sanoa et monsieur, immédiatement, il y contacté deux l'autre haïtien que Léon Chaldi il y a identifié. On comprendre que nous devons avancer, nous devons rendre rendre au public. Mais citoyen, au moins depuis avant, il faut que nous apprenions nouvelle que nous une arrestation qui est faite. Il faut nou que nous apprenions que l'arrestation qui fait, si toutefois, les gens que nous citons, les gens que nous citons, il est ben, dans le pays d'Haïti. Si toutefois, il n'est pas dans le pays d'Haïti, au moins, il faut que déjà, l'autorité américaine, il est dans le Ou bien Maréo, parce que vous parlez de deux mondes. Tout ça, c'est des questions que les Haïtiens ont posées, je dis. C'est ça que fait, matin, hein, moins dit, le commissaire gouvernement Porto-Presse, monsieur a gaspillé enquête là. Et pour raison ça, n'a pas demandé avec gouvernement pour changer monsieur. mettez l'autre monde qui est capable de tête un paquet Porto-Presse pour gérer dossier ça. Déjà, monsieur gaspillé dossier dossier, nous là, pouvons pas quitter dossier ça. Non, mais commissaire gouvernement ça pour lui gaspiller. Parce que l'inadmissible, déjà 11 semaines après, pour M. Kembe enquête là-dedans, il a côté des, des politiques, qui même après contacté le commissaire gouvernement qui la presse, qui a demandé, qui a demandé le commissaire pour le convoquer. Parce qu'il a besoin de politique dans dossier ça. Parce que depuis qu'il de a convoqué, on ne parle pas de eux dans la presse internationale, etc. L'objectif, c'est de faire tant passer pour que une série éléments de preuve qui disparaissent dans l'enquête ça, pour que Jovenel Moïse. Il va a joindre justice. Pour que les gens qui sont en prison aujourd'hui, ils ont été sous eux. Et que l'autre monde qui est auteur, mais vraiment, vraiment auteur intellectuel, crime ça, pour que la justice ne me Donc, comme le gouvernement, ça, il n'est pas capable. Il va te faire un post sur Facebook, sur Twitter également, sous dossier ça. Yon amis, Jude Célestin, qui pral dit, ben wendy, vous demandez pour que le gouvernement change commissaire gouvernement, qui, d'après vous-même, a gaspillé l'enquête-là. Vous supposez poser peut-être une autre question. Est-ce que gouvernement, est-ce que Claude Joseph, est-ce que Neg ça, y a, a intérêt à changer commissaire gouvernement pour que l'enquête-là aboutisse à quelque chose Vous trouvez que question ça que Jude Célestin pose, ya, son question fondamentale, sont question extrêmement importante. Et ça que je vais me poser là je aujourd'hui. Cette peuple a demandé pour que le commissaire gouvernement nous change parce que les gens ont fait trop et dans quatre enquête. Maintenant, est-ce que le gouvernement a, fait ça, le gouvernement a fait intérêt? Et c'est là qu'on va le garder. Si le commissaire gouvernement a passé une semaine, deux semaines, dans tête pas comprendre que le gouvernement, a justement, n'a pas intérêt pour changer, et le gouvernement a montré que le gouvernement a fait pour que. Le Enquête ça, avance, j'en ai l'état d'où avancez. Pas nous, avons un groupe mafia qui a fonctionné dans le porte de presse. Et c'est groupe mafia, ça, qui mette là à côté de n'y a. Et nous, yo extrêmement puissant. Yo extrêmement puissant. Regardez, tout simplement, a une quantité de fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux, là, après le président Jovenel Moïse, on après que euh, mafia, ça, qui est des assassins, qui fait un sous-président Jovenel Moïse, nous, ben à Yo puissant et pu utiliser tout moyen pour que yo fait peuple la, fixe gel dans l'autre direction. Le gouvernement li commence à gaspiller l'enquête. une semaine plus tard, lui, 15 dossier ça dans Alors que selon la loi, dossier ça n'est pas supposé dans Toujours, il eh ben, faut que nous changions. Faut que nous changions. Comme je t'ai dit hier soir, il y a trop d'éléments d'extranéité dans cette affaire pour qu'on ait prenne plaisir à pas gaspiller, à jouer avec le dossier comme ça. Trop d'éléments d'extranéité. Je dis à là, ce n'est plus le commissaire du gouvernement qui peut convoquer des hommes politiques pour faire politique avec le dossier Jovenel Moïse. Là. Nous avons besoin de justice. Pas de temps. De temps que la fini. Tant que nous fini. Ministre de Justice, de Premier ministre Claude Joseph, ou Goumé pour être sous pouvoir. Bon, et nous chef là pour l'instant. Pour une décision supposée prendre. Il est inadmissible pour que le dossier ça arrêté dans mes commissaire gouvernement. Toujours, fait il a fait grimace. Oui, dans l'ensemble de questions, nous dit que Haïtien a posé posé la tête. Il y a cherché une réponse pour nous rejoindre. Qui est-ce qui te baille l'argent pour te louer avec la kak, machine, etc.? Et qui e yon nan mécénèse qui discutait avec madame. Ok? Pas oublier une conversation WhatsApp qui sortit Avant que yon arrête monsieur, nan matin, la discuter avec madame ni sur WhatsApp depuis le pays de Peri Colombie. La peut expliquer madame ni comment il sentit que le dans nan moment. Quand le avec madame nian. Il dit madame Nia comme ça. Madame n'a parle avec lui. La a dit madame Nia prie pour lui. Parce que j'en te te comprennent C'est ça. pas ça. Ils ne pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils y a pas mal mangé ne pas à Ils ne y pas ça. Ils pas ça. à l'heure, etc. pas Madame à l'heure, il pas ça. pas ça. Ils ne savent pas Madame a est -il? Parce que Jean-Michel parle là, c'est comme si Monsieur sous tension. Et puis Monsieur fait connait. Oui, m'gai moun beaucoup de m'gai yon dame, yon dame qui a pris soin pour nous, qui a nous, qui a fait manger pour nous. Et depuis quelques jours, c'est avec nous et là. Et puis nous avons lot, nous avons l'autre moun qui avec nous L'autre moun non c'est VIP. L'autre moun non c'est VIP. -y. On colombien dit Madame Nissa On colombien dit Madame Nissa Maintenant nous même quand fait enquête dans le pays d'Haïti, faut que nous posions peut une question. Mais qui madame, ça Qui est-ce est que Negio est en charge pour jouer rôle femme de ménage pour Negio Avec ah, oui. dit pour faire manger pour yo, pour nettoyer espace côté hôtel, etc. Ah. Mounsa, ça, Dame ça, est-ce que l'audio a la une question Son haïtien n'est son haïtien élément ça yo jamais pas jamais entendre Léon Charles ni Claude Joseph d'où le ba un peu de presse dame ça qui t'a pris soin mes qui t'a fait manger pour et cetera qui t'a nettoyé, caillou comment le qui est-ce qui t'a bal job ça haïtien on va chercher comprendre on sérieux de bagay qui est-ce qui te finance ça nom so discuter de ça là et pour qui ça, je dis à la pagaille yon haïtien authentique qui en bas code. Alors ce que depuis quelques jours, en coulisses, tout le monde a planifié pour que vous assassinez le président Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'il y pile haïtien dans quoi? Pour qui ça jusqu'à maintenant, ont le premier nègre, un commissaire gouvernement, convoqué c'est Yuri Tortue, c'est Stephen Benoît, pour qu'il elle la politique, vienne faire diversion. Est-ce que c'est logique On gagne haïtien authentique. Pas. en bas dans moment à on parlé là. L'homme dit haïtien authentique. Je ne pas offenser pièces haïtiennes qui a vivent à l'étranger, qui ont gagné leur citoyenneté, l'autre nationalité. Nous, c'est des haïtiens authentiques également. Nous, c'est des haïtiens authentiques également. Mais des de nègres qui font dans pays d'Haïti, qui voyagent, qui vivent aux États-Unis, qui prennent nationalité. Américaine et puis qui trouvait au travail avec DIE, avec FBI à un moment donné contre l'intérêt d'Haïti, n'excluant pas des Haïtiens authentiques, pas déjà ou te jeter cette question d'Haïti etc et utilisé Haïti uniquement pour intérêt et ou, tellement allé loin, ils tellement allé loin, ils ont dans des complots. Pour tout le président pays no. avec pa des n'y a pas des haïtiens authentiques Mais il y a bon lot haïtien, bon bon haïtien authentique qui participe avec vous, c'est qui vous n'y Dimitri eu? civil, jusqu'à maintenant, pourquoi j'aime répondre à la question de la justice Pourquoi j'en, même place ou pas place ou, en veine, next, ou libre, à la vie Ça veut dire que ça libre, je dis à la, a libre, libre. libre. Probablement, il y a des éléments de preuve qui disparaissent. Il y a des éléments il y des bagages que nous ne pouvons pas d'accord. Quand vingt agents 20 qui qui étaient en garde de Jus Moïse Mouria, qui nous posaient aux questions, il y un à vue, etc. Qui m'a posé peut-être ma question. Comment en Haïti pensait que justice fonctionnait Comment les en Haïti pensaient que justice fonctionnait? fonctionné mais j'ai rendez-vous et euh, 11h et euh, pour de presse la, li le presse, là, il commencé à un petit moment les amis. Pour de presse, là, il commencé commencer un petit moment nous pral faut regarder, le oublier Premier ministre Claude Joseph, a présenté comité ça que vous mettez sous pied pour capable vin organiser funérailles président Jovel Moïse. funérailles national alors, je me dit que, dit que, que si, y a trop d'éléments d'extranéité dans l'enquête, pour qu'on le le gouvernement, a gaspillé. Je exemple avec vous. Je dis à la, si, si la justice haïtienne <rires> a fonctionné. Vous comprenez ça C'est parce que hier, en conférence de presse, Colombie a baillé, avec un lot de détails. Vous avez fait qu'on est, en quelques jours, vous avez analysé environ 10 000 données, 10 000 données, les amis, Colombie-là, vous avez analysé. Ça, c'est le monde qui a fait Ça, c'est le monde qui a fait enquête. Nous-mêmes, nous fait grimace grimaces l'autre c'est justice sous un petit bout de papier, on prend un stylo, et justice, justice jusqu'à maintenant, ça va créer un la pour fonctionner, on de bagaille que nous ne faisons pas. Même chaque jour, depuis un certain temps, on m'a critiqué justice, justice, justice. Mais ça n'a pas de priorité dans le pays d'Haïti. Ça n'a pas de priorité dans le pays d'Haïti. <laughs> Et puis, ouais le président Jovenel Moïse a publié un, un code de procédure pénale avec un code pénal moderne pour que plus ou moins moderniser la justice. Yon, ouais, tout Mais là, après, vous yo fait ça. Parce que nous avons une série de textes de loi, une série de codes qui a presque 200 ans là le pays Quand ça yo monsieur de bagay, ou fait ou paye amende 20 goud vous comprenez justice contre abdou vidéo eh, vidéo et eh, la justice haïtienne pas reconnaître vidéo pas reconnaître audio pas reconnaître image etc. cetera mais pour tintin et eh, le il ça c'est pas dans intérêt moi même avec ou <laughs> eh, yoyé parce que ils même ils connaissent puissant Yon les yon puissant, yon utilisé la technologie pour une série de crime dans le pays, pour détruire le pays, la. mais justice la qui supposait marrer, yon pas qu'à utiliser la technologie pour arriver sur yon. Et pourquoi ça, yon dou, yon dou, yon besoin de pouvoir de transition, et yon premier baga yon pral faire le pouvoir de transition, ça, hein? c'est annuler tout décret que yon dit Jovenel Moïse te publié. Alors que, en pile dans le décret ça, bon, presque bon, 95 ou bien, bon, 99% de décrets que Jovenel Moïse a publié, c'est des décrets qui allait dans l'intérêt peuple. Mais l'autre de gens qui a parlé dans la radio, le premier bagaille qui a fait, l'on on a le pouvoir de transition, c'est annuler tout le décret ça que Jovenel Moïse. Vous va poser cette question, mais qui est-ce que monde ça Est-ce que vous Haïti avancer ou pas? Eh bien, c'est ça que fait, je vous dis à là, où vous ou tant Yo dit, pas de question que vous avez m'attendez Président PHTK, M. Dou, ça a fait élection aujourd'hui à la, pas s'a pièce. Nous-mêmes, c'est notre transition. Son tout pouvoir de transition qu'on besoin, nous besoin, un président provisoire. Monsieur dit qu'on s'a élection pas qu'à faire dans le pays à, hein? tout autant pas un président provisoire. Qui est-ce qui peut mettre le mettre président provisoire ça? Yo même, et qui ça va le faire après? C'est annuler conseil de décision que Jovenel Moïse te prend, conseil de décret que Jovenel Moïse te prend, qui gagne à avec électricité, qui gagne à rapport avec conseil d'avantage, conseil de, de neigre, te gagne dans le pays là la, avec conseil de franchise. Mais vous remettre, nous ça tout pouvoir que vous gagne avant, Jovenel Moïse te prend décision pour être capable de retirer une série de avantages dans le Mais, yo, tout comme ça, pas de question que l'élection, tout autant par, par par par de Avant, jovenel, que, pas dis, alors, de pouvoir de transition. Avant, c'était Jovenel Moïse qui était le problème, qui fait que y'a pas de pouvoir de mais je dis à la, yo, tout, fuck, bon pouvoir de transition, on président. Alors, ce que la Constitution, que nous défendu, e il dit très clair, bah. Tr clairement, très clairement, il y a possibilité, dans certaines situations, si le président mourit, il y a assassiné, il a coup d'état, etc. Pour que le gouvernement, le conseil des ministres, avec le premier ministre, le président du conseil des ministres, il a organisé l'élection dans trois mois et au plus tard dans quatre mois. Mais il y a dit non, pas de question qu'il y a l'élection. Parce faut que vous jouiez un petit pouvoir. Transition ça pour, en tout cas, Rebaille puissance puissant dans le pays d'Haïti. On sait de avantage que Jovenel Moïse est retiré dans le Que Jovenel Moïse est retiré dans le Sa Ça, il faut que nous comprenions. Ouais, je dis Là, la... L'homme Jovenel Moïse montre, yon autre fois encore, comment il est nécessaire, comment il est urgent pour l'élection faite dans le pays d'Haïti parce que depuis environ 3 4 années n'a pas boycotté un pays n'a pas crasé un pays à cause que s'il était sous pouvoir nous pas de ou elle, nous venons avec toutes les arguments possibles pour que nous dit il <laughs> pas capable peuple projetel Eh mais aujourd'hui a la possibilité pour le choisir moun qui veut venir diriger. Bon, aujourd'hui peuple a peuple la là, seul habite Peuple là, c'est seul, habit. Et seule façon capable ou capable dit, mais qui ça peut décider, c'est par les élections. Par responsabilité nous, exigez que l'élection faite le plus rapidement possible. Exigez que l'élection faite le plus rapidement possible. C'est là ça. Moune a véritablement que n'a pas les paroles peuple. Je suis pas un bon Suspendre pran moun pour macaque les amis. pran moun pou pour macaque. Parce que ça passe à là, la... malheureusement, même pas qu'on Mais suspend pran print haïtien pour macaque. Mesdames et messieurs, point de presse a commencé. On entend qui s'est dit là-dedans. Point de presse matin. Hein? Tout est confié à la presse locale, la presse internationale, qui était toujours là depuis la mobilisation gouvernementale, après les assassinats qui fait sous le Président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse. Alors, ça qui réunit nous matin, hein, c'est présentation officielle, personnalité qui composée, comité, commission qui prend le travail pour préparer le funérail national pour le Président de la République là, qui dans en condition... Nous sommes dans la nuit de 6 pour le 7 juillet qui se passe là. Première précision qui est importante pour nous faire, il y a des frustrations de côté, amis de la pression qui, pourquoi ont occasion véritablement de poser des questions, de échanger avec l'autorité Mais on comprendre que ce sont des enquêtes qui sont sensibles, il y a, sensible, il y a éléments d'information à l'autorité à collecter, de vérifier ou vérifier. Donc, PMNAC, toute équipe gouvernementale, promettent-nous. Pour prochain rendez-vous que nous avons gagné, la presse a gagné occasion de poser des questions. Parce que autorité a travaillé sans relâche, il des informations qu'elle n'a pas capable de mettre dehors tant qu'elle n'a pas vérifié à 100%. M'a profité dit nous tout. France exactement secrétaire d'État de la Communication, a pas pas déjà fait aucun tweet concernant un éventuel budget qui est en lien à préparatifs pour le la président. Je remercier toutes les de la presse qui t'aient relégué et, et pour vérifier. Parce que ni dans moment ça, ni dans passé, au grand a monde qui fait des informations, qui fait intoxication. intoxications. Moi, accessible tout le temps, je invité. Nous à continuer toujours vérifier avec même. Je vais passer PM dans la parole qui pourra et présenter. Je dil personnalité qui pourra travailler pour préparer le funérail chef d'État Et il y a bien tout pour d'autres personnalités, d'autres institutions, venir potées, expertise pour que... Le président joint funéraire nationale qui digne d'un rôle comme président de la République. Merci, merci France. Je tout le la presse qui fait déplacement. Vin couvrir l'événement. Avant de nous aller plus loin, pour tout le monde qui a regardé nous là, nous demandons pour nous de prendre une minute de recueillement en mémoire pour le président Jovenel Moïse. Merci. Je connais Jean-Secrétaire d'État, ce so dit Nous avons tout à une conférence de presse, côté que nous avons posé bon bonnes questions. Et nous comprenons ça. Nous, tout le gouvernement, nous comprenons ça. Même dans le nous comprenons tout. Dans le cas d'une enquête côté chef de l'État, il a assassiné, qui donc c'est une enquête qui est très sensible, nous-mêmes dans le gouvernement, nous devons prendre une précaution. Donc c'est pour ça que je on patience. Dans un temps qui n'est pas supposé trop long, on a gagné pour une conférence de presse, accompagné de CSPN, moi-même comme président, pour nous répondre à la question. Dans le moment où on a parlé là, le gouvernement a gagné deux priorités, j'en ai toujours dit. Continuez à mener l'enquête là, pour permettre président de la pou permette, République là, Madame Li, Petite Li, Zamil, aliel, Nation, jeune justice, et puis faire tout ça qui est possible pour nous capables d'honorer mais moi, Président, pendant qu'on a organisé Bon Jean funérailles Bouly. Maintenant, objectif, moi ça c'est pour venir présenter le comité qui va bien pour organiser funérailles funérail national, président Jovenel Moïse. Bien sûr. En accord avec Madame la Présidente avec REST Famille. C'est effectivement en accord avec Madame la Présidente, la famille, le comité s'est créé par un arrêté, qui vient pour mission. Organiser dans le respect dit avec solennité, funéraire chef de l'État pays. Sous inscription Conseil ministériel, le comité de doit prend toute disposition pour bien réaliser la mission. Inscription et l'administration publique, le comité a toute collaboration nécessaire pour accomplir la mission. L'État doit mettre tout moyen en main, le comité, pour faire travailler, dans le respect de la République. Jean, secrétaire d'État, ce dit là gagner des rumeurs, mais la vérité, nous toujours essayé de gagner bien communiquer avec nous presque chaque jour. Sous ce gouvernement ça a fait depuis après l'amour tragique du président de la République. Là. Mais mon insistance si nous voulez qui fait partie du comité ça Donc, chaque fois que je cite non, il y a avancé. Ces ministres affaires étrangères à quitte là, Qui donc c'est moi-même. Ces ministres défense là, avancé. Ces ministres qu'il tient à communication, qui bien sûr a avancé. Ces ministres intérieur à collectivité, ministre avancé, merci. C'est bien sûr. Directeur cabinet président de la République là que demander pour avancer c'est secrétaire général présidence demander qui pour avancer oui. qui est par là qui est par là merci c'est directeur général mais pas là demander qui pour avancer Père Baïsien, Frère Maxime, je man vous demande nous nou accompagner au comité ça. Participer à la cérémonie hommage, qu'a organisée dans la mémoire président, et une façon pour aller dans l'honneur activité. la dignité. Je di nous toutes merci. Merci pour patience, nous. Je nous dis à nous avons gagné pour nous poser des questions dans notre conférence de presse qu'a en faite incessamment. Merci un peu. monsieur nous t'appelez attendez premier ministre Claude Joseph non point de presse et donc il y a rendez-vous pour l'autre conférence conférence de presse cette fois-ci journaliste capable poser des question. C'est ça. C'est ça moi même et moi même mon bail qui passe m'a frappé nous. M'a frappé nous m'a rappelé matin je moi moi te message sur Facebook im voye le baio im voye le baio hein im le baio directement sous sou, le sou téléphone yo me dit monsieur hier eh, eh, m'a regardé conférence de presse que autorité dans pays Colombie baio son l'autre bagaille yo vin avec un pile élément yo expliquer en pile bagaille fait que faut qu'on ait analyser 10000 données environ 800 images côté Colombie yo passé il a analyser nous même depuis bah une paire nous ba un point de presse 1 minute 2 minutes 3 minutes et puis pep toujours été dans fait noir te dit n'a demandé si Léon Charles a Claude Joseph. Il a pas de détails mais si on journaliste, posez vos questions. ben t'as pas besoin de parler devant nous. Parce que moment je là te la finir. Haïtien opaque a pris ça à nous. Arrêtez de couronner le peuple. Dites à peuple la vérité. Le peuple element, Peuple a besoin qu'on détaille. Parce que rempli rempli le nez surtout dans l'opposition politique. Dans le secteur privé, qui t'a raillé Jovenel Moïse, dans la radio, yo as fait une promotion pour tout Jovenel Moïse. Bon, n'est-ce yo, Probablement, yo es content. Mais dans le peuple, il y a plus monde qui t'a prend dans piège, qui t'a quitté, qui t'a manipulé, qui t'a quitté, qui fait, qui a détesté Jovenel Moïse, etc. Cetera, et cetera. Malgré, yo pas de l'éloigneur de Moïse, tu es content mais qui a souffri le regard des façon nèg yo le président Ça veut dire moun sa gens, même avec sila qui a président Moïse, il y a tant de détails no. si l'autre à cause de pouvoir puisque politique c'est celle entreprise qui a marché et donc si yo est tellement dans tête entreprise eh, ben yo man a bon, si l'autre yo, yo, yo même yo ka content pour Moïse, il y a lui même fait mais l'autre haïtien besoin et détail dans le En tout cas, je te dis, je te dis, la nous dit, prochaine fois, ce sera une conférence de presse et journaliste. y a pour vous poser des questions. Nous n'avons pas besoin de continuer à faire ce travail là. Appréciez le travail là. Vous pouvez garder nous là. Pas négliger. Like vidéo ça. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous avec là, Et puis, partagez-le pour l'autre monde capable. Bon rendez-vous plus tard pour l'autre vidéo. On a cherché des détails pour vous. Et quoi me sauver, on a poté des détails pour vous.